Merci euh, d'être encore là. C'était une longue journée. Donc euh, là, je, je vais vous présenter euh, le projet Globe Reporter. Nous ah. sommes venus en équipe, parce qu'on travaille en équipe, avec ma collègue... Euh, de professeur de lettres Madame Robert et le euh, journaliste euh, Alain de Valpo qui est fondateur de, de l'association Les retours des allumés qui porte ce projet donc euh, je vais vous faire euh, voyager je vais vous montrer euh, une vidéo comment Alain de Valpo euh, présente le projet et après je vais vous expliquer euh, qu'est-ce qu'on en a fait nous au collège Paul Verlaine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 Merci de m'avoir invité Eva. Alors je pourrais parler de Globe Reporter pendant des heures. On travaille depuis 2007. Je vais m'en tenir à trois points importants qui je pense vous intéresseront. C'est-à-dire que l'association qui porte ce projet a pour premier objectif de mobiliser les élèves dans leurs apprentissages. Euh, parce qu'à travers cette collaboration intergénérationnelle avec un journaliste, eh ben, euh, souvent on sent des élèves et des classes mobilisées, c'est pour nous déjà important. Le deuxième objectif est euh, de faire de nous, journalistes, de l'éducation, pas de la pédagogie, mais euh, de faire notre travail de journaliste, d'aller de rechercher de l'information, mais au service des euh, enseignants au service des programmes, au service des disciplines, et que euh, on peut faire à la fois du français et de l'éducation média, de l'histoire, géo et de l'éducation média. On peut faire même des maths et de l'éducation média, puisque euh, dernièrement, nous avons eu une classe qui nous a demandé un reportage sur maths en jean. Et troisième chose, c'est que euh, à Globe Reporter, on se dit... Euh, les enseignants ce sont eux qui sont les pédagogues, nous les journalistes, euh, enfin, l'idée est que chacun est dans son champ de compétences et sur son terrain de travail, euh, donc nous les journalistes nous partons en reportage nous passons en classe de manière très euh, épisodique, puisque nous venons euh, rencontrer euh, les rédactions, euh, ces rédacteurs qui deviennent, ces jeunes, ces élèves, ces collégiens et lycéens, mais aussi, on a des euh, on a des primaires, qui deviennent nos rédacteurs en chef, et ensuite, nous partons en reportage, et nous euh, mettons en ligne, donc, ce sont évidemment ces jeunes qui élaborent à chaque fois les sujets de reportage, ce sont eux qui élaborent les questionnaires, et euh, l'envoyé spécial, le journaliste professionnel, lui, a pour charge c'est la règle du jeu, donne Poser que les questions des élèves euh, aux interlocuteurs qu'il va choisir, et donc là, il va mettre son, on va dire sa technique de journaliste, d'aller chercher le meilleur interlocuteur possible pour euh, poser ses questions, récupérer une matière journalistique euh, brute multimédia. Il va y avoir du son, des photos, il va y avoir de l'écrit, il va y avoir aussi de temps en temps des vidéos, et tout ça, cette matière brute, c'est pas lui qui va écrire les articles, mais cette matière brute va être mise à disposition des rédactions qui vont s'en emparer en les téléchargeant et qui. Donc, à partir de là ben, c'est Eva et, et Fabienne qui, qui prennent le relais voilà, donc euh, ça se passe dans cette plateforme, Globe Reporter euh, là vous avez les différentes campagnes en cours euh, nous c'est la troisième année et euh, cette année on travaille sur la Guinée on a déjà travaillé sur euh, le Bénin et Burkina Faso les autres années donc euh, la campagne sur la Guinée euh, vous voyez ici euh, on a les retours de notre envoyé spécial de cette année on peut euh, trouver euh, des images des vidéos des interviews que les élèves ils ont demandé à notre envoyé spécial et à partir de cette matière brute donc on a des productions mais euh, euh, tout d'abord le travail qu'on fait en classe c'est un travail de, de recherche documentaire sur le pays en question et sur notre envoyé spécial parce que le, pro, le projet commence par une raconte découverte avec l'envoyé spécial cette année c'était Raphaël kraft qui est venu au collège euh, donc, euh, nos élèves ont fait un travail de recherche sur lui, sur ce qu'il a fait. En plus, un journaliste en églacence qui a beaucoup écrit, qui a fait des émissions à radio. Il y avait beaucoup de matières. Et euh, on a eu les premières productions écrites de nos élèves on a publiées sur les sites du collège. Et ça, c'est tout un travail en français avec Madame Robert. Donc, on a publié. Euh, quelques premiers articles de nos apprentis journalistes. Donc, après cette séance découverte, euh, les élèves élaborent des questionnaires qu'ils vont envoyer. Et ça, c'est quelque chose euh, qui peut prendre du temps parce que ce n'est pas évident de demander euh, des interviews. C'est si un travail en groupe. Pour euh, alimenter ce travail, ils vont aller sur le site euh, Globe Reporter. Par exemple, ici, on a euh, un groupe de, de notre classe, Pablo, Rayan et Théo, et Cindy, qui ont demandé un, un, euh, un reportage sur euh, la, euh, la vie quotidienne en Guinée. C'était le sujet de leur groupe. Et en retour, ils ont eu euh, des interviews, des photos et euh, des sources sonores, une interview avec euh, un citoyen de, de la Guinée. Donc euh, j'aimerais vous montrer le questionnaire, à quoi ça ressemble aussi. <rires> donc euh, une dernière étape c'est le traitement de la formation et c'est la production les autres années on, avait fait, on a fait un journal papier et journal numérique par exemple euh, Verlactus, c'est le titre du journal de notre collège Paul Verlaine et euh, là on a du Bénin et tous ces articles ont pu être faits à partir de l'exploitation de, de la formation brute qui était envoyée par la plateforme Globe Reporter. Et cette année, on va faire une émission radiophonique avec Radio Clip, le radio scolaire de l'Académie de Paris. Alors l'émission euh, euh,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 pour faire ces partie de l'émission, pour faire ces. Euh, Ryan et Pablo, ils se sont travaillés sur ce que Raphaël Kraft a envoyé ici, sur, sur l'interview, sur les témoignages. Après, il a eu un, un portrait de sa fille Mariama. Et, euh, et pour nous, c'est un, un exemple très concret de quest ce qu'on peut faire pour euh, initier les élèves à l'éducation aux médias. Mais, euh, Mais on reste euh, pas ça, pas qu'elle a, on a comme bonus une ouverture plus culturelle sur euh, le pays d'Afrique, notamment la, euh, le, la Guinée pour cette année. Cette année, on a une rencontre avec un poète guinéen, euh, Akimba qui a alimenté aussi euh, le travail euh, journalistique de nos élèves, parce qu'après la rencontre avec ces poètes, ils ont demandé à Raphaël Kraft d'aller dans la ville dont euh, Akimba est originaire et interviewer euh, le directeur de son école. Donc c'était euh, une inspiration aussi pour euh, des sujets de reportage. Euh, L'année dernière, on a travaillé sur le Bénin, donc on a eu... Euh, il sortie au musée du Kyon Paranli, une rencontre avec l'écrivaine Marguerite Amboem. Euh, on a vu un spectacle au tarmac. Euh, on, a eu aussi, euh, on a fait un atelier de percussion et euh, une rencontre avec un ingénieur cartographe qui travaille sur le Bénin. Et euh, tout ça, les élèves ils ont pu euh, faire des articles sur les journal. Là, c'est la rencontre avec l'ingénieur euh, cartographe. Là, c'est la rencontre en classe avec la journaliste de l'année de dernière, Tatiana Mirayes. Est-ce que vous pouvez approcher le micro ah. C'est mieux Oui, <rire> excusez-moi. Euh, donc, oui, euh, je, je disais que là, c'est la rencontre avec la journaliste euh, Tatiana Mirayes et... Euh, Là, je voudrais préciser que c'est très important dans ces projets euh, l'aspect humain, euh, la rencontre avec les journalistes, parce que pour les élèves, c'est une possibilité de voir euh, de vrais professionnels, de vrais journalistes qui sont en classe, qui peuvent parler de leur métier. Et à part les journalistes envoyés spéciaux qui ont la chance de, de, de pouvoir inviter en classe, il y a tout un système de marraines, d'éduteurs, de donc les journalistes qui sont prêts à venir dans la classe aider euh, les élèves à faire leur production, leur journal ou l'émission radio ou euh, la vidéo après. Et euh, ça pour nous les enseignants c'est très enrichissant aussi parce que euh, chacun peut apporter ses propres connaissances et compétences et euh, enfin, on trouve que c'est toujours bien de, de faire appel à, aux professionnels. On est à Paris, on a ce sens là et pour l'élève c'est ça sens vraiment d'avoir un autre interlocuteur que son professeur. Et puis, euh, on a constaté, peut-être ma collègue peut en parler, que la euh, représentation euh, du métier de journaliste et des médias a été euh, modifiée après, euh, après ce travail-là. Parce qu'avant euh, de préparer euh, la venue des journalistes et euh, démarrer le projet, on a fait des séances sur euh, les médias, euh, sur les quotidiens. Euh, on a fait un travail sur les unes, par exemple, de journaux, et euh, on avait euh, face à nous des élèves qui étaient très méfiants et euh, très négatifs, en fait, sur les médias. Et après, euh, je pense que ça est. <rire> voilà. euh, je voudrais juste ajouter... Temps. Temps. Oui. Alors, je, donc, je suis professeur de, de français de la classe, c'est une classe de quatrième, donc c'est un projet de classe, c'est vraiment de la pédagogie de projet. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit euh, mon collègue, mais c'est évidemment les mêmes objectifs. Donc, on a choisi le, la classe de quatrième parce que c'est explicitement dans les nouveaux programmes, euh, sous le titre euh, « Informer, s'informer, déformer ». Et j'ai coutume de dire qu'avec les élèves euh, et ce projet, on ne travaillera pas sur « déformer », parce que justement, l'idée, c'est de ne pas déformer l'information, mais bien de la transmettre. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement ça leur permet... Euh, euh, d'éveiller, d'exercer leur esprit critique, hein, ce qui est explicitement dans les, dans les programmes, mais surtout de produire de l'information exactement comme dans votre projet. Donc ça, c'est ça qui... C'est la valeur ajoutée, je dirais, du, du projet. Euh, effectivement, c'est travailler l'écrit avant de travailler l'oral. C'est travailler aussi euh, la parole publique et l'écrit public, c'est-à-dire non plus euh, écrire pour un professeur qui va lire une copie, mais écrire dans un, dans un journal. Euh, c'est assez beau. D'ailleurs, pour l'anecdote, chaque élève part à la fin du projet avec son journal et un père d'élève l'année dernière m'a dit « Ah oui, j'ai vu le journal qui traînait sur la table basse, je pensais qu'il l'avait acheté. » J'ai dit « Non, non, ce sont vos enfants, qui, votre enfant qui, qui a participé. » Donc, c'est voilà, aussi pour revaloriser les, les élèves, euh, leur donner euh, plaisir à ce qu'ils font, être fiers de ce qu'ils font. Et je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'information est parfois dévoyée. Euh, on a plus l'impression qu'on est dans le commentaire. Et là, justement, souvent ce que disent les élèves, c'est euh, c'est compliqué d'être journaliste. Euh, c'est compliqué parce qu'il faut se déplacer, parce qu'il faut prendre conscience de, de ce qu'on dit, euh, être responsable de sa parole et de ses écrits. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je vois mes élèves que j'ai maintenant en troisième. Ils sont beaucoup plus euh, à l'affût de l'information. Et, et c'est vrai que concrètement, ça, ça modifie le, le regard... Je ne dirais pas forcément les pratiques, parce que nos élèves, euh, finalement, enfin, en tout cas en collège, lisent peu la presse, la consomment peu, euh, mais en tout cas, ils, ils savent distinguer euh, une production journalistique d'un simple tweet ou, euh, ou d'un commentaire qu'on peut trouver sur les, sur les médias euh, numériques et, euh, et euh, sur Internet. Voilà. Et juste, ah oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est un vrai travail de partenariat. C'est-à-dire qu'aussi, parce que là, je m'adresse, je crois, à certains futurs professeurs documentalistes, souvent, le professeur documentaliste euh, a du mal à trouver sa place dans son équipe pour construire des séquences. Et là, vraiment, nous, on fait vraiment des, une, des séquences de cours qui sont en co-animation. Et euh, c'est vraiment possible. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos, vos professeurs, collègues de langue, dhistoire géographie, de français. On a un autre projet dans l'établissement en partenariat avec Madame, donc Madame Foulon et le professeur de géographie sur une autre campagne. Tu peux, tu peux. Oui, Bruxelles. Ouais. Oui, sur une campagne sur les élections européennes. Les Globes Reporters de Verlaine vont pouvoir être en correspondance avec un, un journaliste à Bruxelles, un journaliste à Bucarest, un autre à Paris et donc sur le même mode, euh, pouvoir euh, proposer des questionnaires et ensuite les journalistes iront euh, à la rencontre des spécialistes euh, justement ce rôle de documentaliste pour nous c'est au cœur du projet euh, en règle générale quand on diffuse l'information, c'est aux professeurs documentalistes qu'on se euh, qu'on s'adresse parce que ce sont eux qui connaissent dans l'établissement les enseignants qui soient de français, d'histoire géo, arts plastiques aussi souvent participent. Euh, ils créent alors, c'est vrai qu'à Verlaine on a plutôt une doublette euh, français documentaliste mais souvent dans certains établissements il y a aussi euh, 3, 4, 5 euh, enseignants qui euh, autour de cette classe euh, qui va participer au projet euh, créent vraiment une dynamique euh, très importante intéressante. Je vais peut-être prendre quand même une minute ou deux pour vous dire pourquoi nous, journalistes, euh, on a envie de s'investir et je sais que euh, je reçois régulièrement de plus en plus de demandes de jeunes journalistes qui souhaitent euh, participer à Globe Reporter au fur et à mesure que euh, voilà, des journalistes comme Raphaël Kraft par exemple, c'est quelqu'un qui travaille pour France Culture depuis 25 ans, qui euh, a écrit des livres, euh, Tatiana Mirayes a travaillé pour Radio France Internationale pendant euh, 15 ans euh, donc il y a des journalistes de euh, renom mais il y a aussi beaucoup de jeunes journalistes qui euh, viennent travailler avec nous et qui s'intègrent parce que il y a à la fois ces journalistes envoyé spécial, mais il y a aussi le journaliste secrétaire de rédaction qui met en ligne euh, toutes les, euh, les informations qui sont récoltées, et puis il y a les journalistes parrains et marraines qui accompagnent les classes, qui souhaitent être accompagnées, où là c'est un accompagnement sur le choix du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un angle, est-ce que c'est anglais est bon, est-ce que les questions de l'interview ne sont pas trop ouvertes ou pas trop fermées, et puis après aussi sur, on va dire, la phase de retransmission, euh, l'écriture, euh, etc., etc. Donc c'est effectivement autour de, de plus en plus de journalistes qui se mobilisent de de ça et pourquoi finalement euh, j'ai des retours et, et des journalistes souhaitent participer parce que bah, nous on les envoie en reportage alors, ils vont en classe, mais la plupart du temps, euh, de leur travail est euh, évidemment sur le terrain, à la recherche d'informations, ce qui est notre métier. C'est-à-dire que, moi, euh, à Globe Reporter et à Retour aux Allumés, on considère qu'il vraiment l'éducation aux doit être euh, au service du métier de chacun. Moi, en tant que journaliste, euh, je veux bien faire de l'éducation aux mais il ne faut pas me demander de passer des semaines en classe. Parce que c'est pas mon travail, d'une part, c'est pas mes compétences, la pédagogie, c'est pas mon truc, et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher de l'information. Et à à travers un projet comme ça, on a à la fois donc euh, bah, le pédagogue hein, qui, lui, est en classe sur son terrain de travail et le journaliste qui va faire de l'éducation au tout en faisant son travail parce que, bah, euh, par exemple, Raphaël Kraft, après six semaines euh, de reportage en Guinée pour Globe Reporter, revient avec un carnet d'adresses euh, très important avec des idées de reportage qu'il va pouvoir aller vendre à France Culture, etc. Et il a déjà prévu de repartir. Euh, faire euh, des reportages au mois de mai en Guinée. Donc voilà, on est aussi dans euh, un projet où l'éducation média est aussi au service de, euh, de la carrière, entre guillemets, euh, des journalistes. Voilà, merci. Alors, euh, j'ai vu euh, qu'il euh, y a ce livre qui est sorti, j'en profite pour faire un peu de promotion, euh, c'est pas moi qui l'ai écrit, euh, c'est sorti aux éditions de l'Armaton, à la fin de l'année dernière, Éducation médias et l'Information au milieu scolaire, où il y a justement plein d'idées euh, d'expériences de, très concrètes euh, d'éducation média réalisées un peu dans toute la France. Voilà. à acheter. Pour... Merci. Euh...